Qu'est-ce que tu fabriques Éteins-moi cette caméra, on va manquer de batterie après. Viens, on tourne l'intro. Quoi hein Maintenant Yep. Ok, t'es prête là Oui. Tu vas dans le cadre C'est bon. Parfait, alors clap. <rire> Action. Vous vous demandez peut-être ce que je fabrique à plus de 10 mille pieds au-dessus du sol. C'est simple, dans ce huitième épisode des Centuries, nous allons parler d'une anecdote historique qui s'inscrit parmi les plus grands récits de survie dans l'histoire de l'humanité. Pour cela, il nous faut remonter en 1972 lorsque l'équipe de rugby des Old Christians de Montevideo se rendait à Santiago du Chili, mais le voyage ne se passa pas sans encombre. En ce jour du 13 octobre 1972, les conditions climatiques étaient exécrables sur le chemin emprunté par l'avion uruguayen. Le pilote avait donc fait le choix de voler au-dessus de la couche des nuages. Pensant avoir franchi le cap fatidique du volcan Planchon Petorea, le pilote entama sa descente. Malheureusement, les calculs étaient faussés, car le vent de face avait considérablement ralenti l'avion. Successivement, il leur tape plusieurs pics rocheux, ce qui lui fait perdre les ailes et la queue de l'appareil. Monsieur Oui Vous effrayez les autres passagers. Effectivement. On continuera plus tard. Il y a une drôle d'odeur. Oh là là là la merde, c'est quoi ça C'est quoi ça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 Fonctionne encore toi. Ah, bien... oh, j'ai un petit mal de crâne. J'ai l'impression que mon cerveau cogne de tous côtés. Allez, viens là. Après le crash du vol 571, sur les 45 passagers, il ne restait que 39 survivants. Ils étaient alors prisonniers d'un véritable enfer de glace. Sur le glacier, les conditions climatiques étaient désastreuses, les températures négatives et le blizzard. Rapidement raison des nombreux blessés. Après quelques jours seulement, il ne restait plus que 27 survivants. Faut que je bouge. Allez, viens. Après cinq jours de survie, les rescapés aperçurent un avion qui survolait le glacier. Et pensant être sauvés, ils cessèrent de rationner leur vivre et épuisèrent rapidement leur stock de nourriture. Évitons de commettre la même erreur. Le huitième jour, les rescapés récupérèrent une radio dans un des bagages. Après avoir confectionné une antenne pour en améliorer la réception, ils captèrent un message annonçant l'arrêt des recherches, l'avion blanc ayant été jugé indétectable dans la neige. C'est le genre de nouvelles qui vous sape le moral quand vous êtes en condition de survie. Laissés à eux-mêmes, les rescapés n'avaient plus qu'une solution, retrouver la civilisation eux-mêmes. Mais à court de vivre, ils n'ont eu d'autre choix que de déterrer leurs morts pour se nourrir de leur chair, bien sûr. Ce choix ne s'est pas fait sans difficulté car il heurte les croyances et la morale de chacun. À l'aube du 17e jour, une avalanche ensevelit l'avion. Cette catastrophe coûta la vie à huit autres personnes. Paradoxalement, cette avalanche aida les survivants car désormais ensevelis sous plus d'un mètre de neige, la Carlingue offrait un abri plus isolé car la neige est un excellent isolant thermique. Il fallut plusieurs tentatives, à un petit groupe de rescapés, pour franchir la chaîne de montagnes qui les séparait de la vallée du Rio Azoufré. Après dix jours de marche, les trois hommes partis en expédition tombèrent sur un cavalier chilien qui les aida à retrouver la civilisation. Ils firent affréter des hélicoptères, retrouvèrent le lieu du crash et purent ainsi sauver les 16 rescapés du vol 571 après 72 jours d'horreur. Aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver les lieux du crash. Un mémorial a remplacé la carlingue et quant à moi, je crois bien avoir retrouvé les restes de mon avion. Ce qui a sauvé les rescapés des Andes, c'est leur esprit d'équipe, leur détermination à trouver une solution pour s'en sortir et surtout leur grande force mentale. Car quand on en arrive à devoir manger de la chair humaine, c'est qu'on est arrivé à l'extrême limite de la survie. Quant à moi, j'espère ne pas en arriver là. J'espère que les secours arriveront très bientôt. Je ne sais pas s'il y a d'autres survivants. Je vais faire le tour des environs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé.